Ce n'est vous... pas un tuto comme d'habitude. <rire> ce n'est pas un tuto. Nous vous montrons ça là en cours. On y va. C'est parti. c'était juste pour montrer le, euh, pour démarrer les cordes euh, parce qu'on a déjà parlé du nœud de Boulin, le fameux Somerville, qui est un nœud coulant. On a parlé du Onmousubi qui est un qui est deux nœuds coulants. Et effectivement, on n'a pas d'alternative pour euh, faire pour démarrer sans faire de nœud coulant. Il existe une alternative. Ce n'est pas coulant et ce n'est pas un nœud. On vous montre ça. Donc, on prend la hanse. On donne un petit peu de, de distance, à peu près on moi je une vingtaine de centimètres, donc on fait ici une anse. Une hanse. une anse. On passe la main ben, sous valérie on, on fait, fait faire... au principe sous ma jambe, en fait. Normalement, on, non, non. on ma fait main, ça avec on... les bras ou avec les jambes, mais YouTube euh, ne veut pas. Donc on fait ça avec le coussin. On prend le bout, on prend la hanse, on fait ça à peu près une vingtaine de centimètres un centimètre, on passe sous les bras ou sous les jambes de Valérie. Comme ça. Ici je fais une, une, je de... euh, une ganse. Ça c'est une ganse. Je pense <rire> ma hanse à l'intérieur de la ganse ici, comme ça. Voilà. Une fois que je suis là, eh bien, je croise comme un nœud simple, ici. Là je vais venir faire un nœud plat. On, On est bon là. Je ferai un zoom à un nœud plat. Donc là, je viens de faire, je passe sous, sous l'ensemble, sous la sous la sous la ganse. Et là ben, je fais ben, un, un bain de plat, tout simplement. Il se fiche, je fais mon nœud plat, et c'est fini. Ici je fais mon nœud de largage comme d'habitude. Et là ici maintenant je peux tirer. Je peux suspendre là-dessus. Ce n'est pas un nœud coulant parce que un c'est pas coulant. Et deux, c'est pas un nœud. Là pour l'instant c'est la version simple. Donc vous avez un nœud, je vais appeler ça un nœud sécurisé. C'est un c'est un... pas un nœud. Vous avez une attache sécurisée, ça marche? C'est une technique attacher, ouais, pour attacher qui n'est pas un nœud, qui est sécurisé, qui n'est pas coulant. Donc là ici on peut tirer comme on veut, ça ne va pas couler. Ici en version, en version 2, je montrerai ça dans une autre dans partie. On peut venir faire avec la, la ganse, on peut venir faire ici une suspension si on veut. Je montrerai ça plus tard pour l'instant, c'est juste la version simple. Et il y a une variante un peu plus complexe qui permet de faire des suspensions avec ce nœud là et de récupérer, de réutiliser la hanse ici du largage pour venir faire des suspensions sur un mouflage. Ça fait beaucoup de mots compliqués, on en parlera plus tard. Et ce sera tout pour cette euh, capsule euh, courte, blabla corde. On défait peut-être le nœud pour montrer que c'est pas un nœud. Donc ah oui. on défait ici. C'est défait. On défait ici. Et là, effectivement, le principe de, cette, de, ce, de ce panneau, justement, c'est que là, ben, effectivement, tout est défait une seule fois. Il n'y a aucun nœud. C'est fini. Voilà. Et c'est fini. Voilà. Au revoir. Au revoir. C'est bon ça, c'est comme ça à l'arrache Vous savez pas, on est toujours là, en live avec vous Bon, les gens du live, on revient avec vous, désolé <rire> C'était une capsule à l'arrache que j'ai faite. Je crois qu'elle va être mauvaise, hein, mais bon, on a l'habitude On s'en fout, on est mauvais, il personne qui nous regarde sur YouTube, on s'en fout. On a l'habitude